Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de cette formation euh, logistique industrielle euh, sous euh, formation apprenti. Euh, donc Je suis accompagnée de Toufik Boudou, son responsable. Euh, bonjour et merci d'être venu euh, sur ce plateau. Bonjour. Et aussi de Félix et Karim, donc, qui bonjour. sont à ma gauche et qui sont euh, étudiants euh, dans cette formation actuellement. Euh, Toufik, je vais vous laisser présenter euh, tout d'abord la formation et ensuite on viendra euh, donc avec quelques questions. Enfin on, on répondra aux questions que vous nous poserez dans le live. Où on parlera un peu plus précisément de cette formation. Très bien. Donc, euh, voilà, je suis Toufique Boudou, le responsable de la formation en logistique industrielle par, par apprentissage. Donc, je vais vous présenter les spécificités de l'apprentissage et euh, je parlerai ensuite un peu du contenu de, de la formation. Euh, donc, la formation logistique industrielle, c'est l'une des neuf formations... Euh, proposé par l'UTBM, accrédité bien sûr par la, par la CTI. Euh, la formation par apprentissage donc, euh, se fait avec un centre de formation. Donc, euh, nous avons un partenariat avec euh, l'IT2i, euh, notamment le CFAI Dexincourt. C'est un partenariat, partenariat qui date depuis euh, 2008. Euh, et donc, euh, on est l'une des formations donc, euh, sous statut d'apprenti. Euh, alors l'UTBM reste garante du diplôme d'ingénieur, donc c'est un diplôme d'ingénieur UTBM euh, habilité par la CTI comme je viens de le dire. Le CFAI, notre partenaire, gère euh, quant à lui le contrat d'apprentissage. Euh, pour être apprenti, il faut que le siège social de l'entreprise qui vous accueille soit en France. Euh, donc le statut de l'apprenti, c'est d'abord un salarié de l'entreprise, donc euh, on cotise pour, pour sa retraite. Donc on a les mêmes droits et on est soumis aux mêmes obligations et en même temps on est un étudiant, donc on a la carte d'étudiant et on bénéficie de tous les bien sûr, les avantages d'un étudiant. La rémunération elle est fixée bien sûr par, par la législation, donc il y a un minimum fixé par la législation, c'est un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge et de, du niveau de formation. Euh, la formation par alternance proposée par l'UTBM a un calendrier un peu spécifique le semestre d'études en première et deuxième année est de à peu près 9 semaines. Donc euh, contrairement à d'autres écoles par exemple qui proposent des alternances d'une semaine une semaine ou 15 jours 15 jours ici nous avons donc une période d'alternance d'à peu près 2 mois. Ce qui nous permet d'avoir des entreprises qui sont très loin de, de, de, de Belfort et de Cévenon. Donc, Nous avons des apprentis qui sont par exemple à, donc au sud de la France, à l'extrême ouest de la France. Partout en fait, on a des entreprises hein, qui accueillent, nos, qui accueillent nos, nos, nos apprentis. En troisième année, il y a tout un semestre d'études, le premier qui est mutualisé avec les formations sous statut d'étudiant. Et ensuite, il y a le reste de, de l'année, le deuxième semestre, c'est le dédié donc au projet de fin d'études en entreprise. Euh, alors, la formation donc, en entreprise, on va passer euh, 1000 heures euh, par an. Donc, euh, l'apprenti va avoir un maître d'apprentissage. Euh, et chaque année, donc, on va réaliser un projet, donc on va présenter un projet en fin d'année. Euh, donc, il y a, euh, en première année donc, on va euh, euh, sa, donc, présenter essentiellement l'entreprise, le, son environnement, les clients, les fournisseurs de l'entreprise, les produits, les process donc, de, de l'entreprise. En deuxième année, l'apprenti doit présenter donc, un projet technique, démontrer un peu son autonomie. Et en troisième année, donc, on commence à prendre la posture d'un ingénieur et donc il faut intégrer l'aspect management, notamment management transversal, dans la réalisation de, du projet. Euh, il y a également, durant les trois années de formation, une obligation de réaliser 12 semaines donc, euh, à l'étranger, durant la période entreprise. Cette période à l'étranger peut se faire dans la même entreprise. Si l'entreprise a des filiales à l'étranger, elle peut envoyer l'apprenti chez un client, chez un fournisseur ou alors réaliser cette période dans une autre entreprise différente de l'entreprise d'accueil. Ensuite, il y a bien sûr la partie formation qui se passe à l'UTBM, mais également au CFAI, notre partenaire pour les formations par apprentissage. Euh, donc à l'UTBM, l'apprenti va avoir un tuteur pédagogique qui va le suivre durant les trois années. Chaque année, il y a à peu près 600 heures de formation. Euh, et donc on a un, un planning spécifique en première et deuxième année, donc les étudiants ne choisissent pas leur, leurs unités de valeur pour les formations par apprentissage. Il faut savoir que les groupes sont de petite taille et le semestre il est quand même condensé sur neuf semaines, donc on ne peut pas euh, se donner cette, cette, cette possibilité-là. Euh, le dernier semestre, donc il est réalisé en commun avec les étudiants qui sont euh, sous statut d'étudiants, hein, dans les formations sous statut d'étudiants. Euh, la procédure d'admission commence par, euh, par euh, la, la, la, la procédure d'inscription euh, qui se fait sur le site de, de, de, de l'UTBM hein, pour les inscriptions. Euh, quand on s'inscrit, on peut s'inscrire à n'importe quelle formation euh, des trois UT, hein, des trois universités de technologie. Euh, on peut faire jusqu'à trois choix donc, de, de formation. donc Il faut bien réfléchir à l'ordre. Hein, euh, euh, qui, qui, qui sera donc choisi par vous lorsque vous, vous, euh, vous déposez votre dossier d'inscription. Euh, ensuite, il y a le contrat d'apprentissage, donc une fois que l'étudiant a été accepté, le contrat d'apprentissage apprenti, sera géré par le CFAI. Alors en attendant de trouver donc une entreprise, l'UTBM organise un forum entreprise donc euh, ça se passe du 19 mai euh, au euh, le 19 mai donc, euh, en présentiel euh, à l'utbm et le 24 mai euh, euh, à distance Pardon. voici donc en ce qui concerne l'organisation de la formation maintenant qu'est ce que c'est que la logistique quel est le contenu de, de, de cette formation alors on peut définir la logistique industrielle comme la euh, assurer donc la disponibilité d'un produit au bon endroit, au bon moment et avec la bonne euh, quantité, tout en respectant des contraintes environnementales, économiques et humaines. Dit comme ça, ça peut sembler simple, mais euh, je donne un exemple qu'on a bien donné, euh, un exemple tiré de, de l'industrie automobile, comme on est dans un bassin euh, de l'industrie automobile ici, chez PSA, donc, on fabrique à peu près 2000 véhicules par jour. Sur chaque véhicule, il va falloir monter 3000 pièces. Donc, chaque jour, il va falloir organiser hein, 3000 multiplié par 2000, 6 millions de rendez-vous. Il faut donc pouvoir assurer la disponibilité de chaque composant à tout moment pour pouvoir sortir ces 2000 véhicules. Là, par jour, c'est un véhicule à peu près toutes les minutes, hein, voire même un peu moins d'une minute. Euh, pour que cette mécanique fonctionne sans qu'elle euh, ne s'arrête, il y a donc euh, un très grand nombre de, de, de compétences, de savoir-faire donc, à, donc, à mettre en œuvre pour, euh, pour assurer cette, euh, ce genre de prouesse. Donc les compétences auxquelles on, fait, on forme dans cette formation-là euh, sont essentiellement liées à la gestion à la modélisation des flux. Quand on parle de flux, donc, euh, il y a bien les flux euh, physiques, c'est les produits, et les flux d'informations qui sont euh, liés donc, aux, flux, euh, aux flux physiques. Donc, euh, on est formé à l'organisation et le pilotage des systèmes de production, le management de la supply chain, et puis la gestion des projets logistiques. Euh, quelques exemples, On voit sur la diapo quelques exemples de postes occupés par, euh, à, par, nos, par nos diplômés. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Euh, durant la formation, donc, il y a une partie théorique, donc tout ce qui est cours, euh, TD. Il y a la partie expérimentale, donc avec les TP. Et il y a euh, une bonne partie, bien sûr, de pratique industrielle qui se fait durant les périodes en entreprise. On utilise pas mal de logiciels, donc de simulation. Euh, beaucoup de logiciels industriels, c'est-à-dire c'est les logiciels que, que l'on va voir donc, hein, dans, dans, dans l'entreprise. Euh, et on a des installations également euh, pour, les, pour les travaux pratiques. Euh, sur euh, la diapo ici, je montre donc un exemple, c'est euh, l'usine pilote. Pour ceux qui étaient à la présentation de la formation système industriel tout à l'heure, c'est le même dispositif, on le partage bien sûr entre les, deux, entre les deux formations. Et là, donc on a la ligne de montage des vérins. La ligne donc de montage a été conçue et réalisée par des étudiants donc en apprentissage, des étudiants de troisième année. On leur a juste donné le produit qui est le vérin qu'on voit sur, sur la diapo à gauche. Et puis, euh, ils ont démonté le produit, ils ont donc euh, conçu la gamme d'assemblage, de, de, ils ont conçu les postes d'assemblage et donc ils ont réalisé le projet. Derrière, bien sûr, on a euh, une ligne sur laquelle d'autres projets sont venus derrière, euh, euh, des projets liés donc, au système d'information, euh, à la gestion des flux, euh, la qualité, l'amélioration continue et ainsi de suite. Donc on a des projets, on conçoit euh, des dispositifs euh, qui vont servir justement à d'autres projets. Donc, euh, donc euh, on fait toujours de l'amélioration continue. Voilà donc en ce qui concerne le contenu de la, le contenu de la formation. On va peut-être pas Justement, hein. cette formation, elle se situe sur quel campus principalement Oui, alors la formation logistique industrielle depuis cette année, donc, euh, elle est. Euh, euh, dispensés sur le site de Sévenan, mais en première et deuxième année, il y a également des cours qui se déroulent au CFAI, notre partenaire, le CFAI, le CFAI à cours. Donc je vous propose peut-être juste avant de répondre à, à vos questions, donc je vois qu'il y en a déjà quelques-unes en, en commentaire, de regarder quelques images de, cette, de ce campus de Sévenan et on se retrouve juste après pour répondre à vos questions.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 C'est un lieu super important pour tous les étudiants. C'est pouvoir imprimer, imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier.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 se former en usinage sur de la découpe jet d'eau, des fraiseuses numériques, des 5 axes, du pliage et plein d'autres machines. C'est avoir un resto universitaire, sur place ou emporté.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 cette vidéo vous a plu donc juste avant de répondre à vos questions on va peut-être profiter des invités qui sont sur le plateau et hors du plateau aussi parce qu'on a Justine qui est avec nous euh, je sais pas si on peut la voir apparaître sur l'écran qui est diplômée de cette formation FISA logistique industrielle euh, je sais pas si elle peut apparaître mais bon en attendant ah si la voilà est-ce que tu nous entends Justine Oui bonsoir Alors, comment, comment tu vas Oui ça va, ça va très bien merci alors, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter euh, justement bah, ton parcours euh, au sein de cette formation et aussi euh, ce que tu fais depuis que tu es diplômée Ouais. Euh, du coup, moi, j'ai opté pour euh, la formation donc, par apprentissage. Euh, j'ai fait mes trois ans d'apprentissage euh, chez Jodis, euh, donc entreprise de transport et logistique. Euh, ça, c'est vraiment euh, super bien passé. Euh, moi, à l'époque, je cherchais vraiment justement une... Une formation qui puisse euh, ben, voilà, allier la théorie et la pratique, c'était vraiment pour, important pour moi. Et, et à l'issue euh, de, bah, de l'UTBM, j'ai fait un, un VIE euh, à l'étranger. Je suis partie à Madrid pendant, pendant deux ans. Euh, donc où je suis restée dans, dans mon entreprise d'accueil à l'UTBM où j'étais euh, et je suis restée donc pendant les deux ans euh, euh, ingénieur, euh, ingénieur d'études. Ouais. D'accord, bah, merci beaucoup. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses que cette formation t'a apporté en termes de compétences ou... euh, Je pense dans, de manière générale, ça apporte surtout une manière de, une manière de réfléchir, euh, mmh. d'analyser, d'analyser les choses. Euh, un cadre ouais, et, et voilà le fait d'apprendre de, de, et en même temps de mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école ouais, c'est vraiment c'est vraiment top ouais. c'est quelque chose que, que je souligne à chaque fois que je parle de, de mes études euh, ça a vraiment été euh, ouais, des, des très bons souvenirs et un très bon, une, très, une très bonne formation ouais. d'accord ben merci beaucoup pour ce retour donc on a aussi Félix et Karim qui sont avec nous donc euh, je sais pas qui veut commencer Mais en tout cas, bah, Félix, euh, qu est -ce que, dans quelle entreprise est-ce que tu es actuellement Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation-là Alors, euh, je suis actuellement chez euh, General Electric, donc euh, GE, euh, un site qui est à Bourogne, à 5 km du site euh, d'enseignement. D'accord. Euh, J'ai choisi en fait cette formation simplement parce que c'est l'une des seules en France qui propose une formation d'ingénieur en alternance dans ce domaine, en logistique industrielle. Ok. Donc, euh, ça a été l'un des principaux critères de sélection, étant donné que j'avais déjà fait de l'alternance auparavant. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ce que tu fais pendant ton alternance, enfin pendant tes heures d'entreprise Oui, tout à fait. Alors, euh, les sujets en fait varient euh, en fonction des années. C'est-à-dire que la première année, j'ai été sur un sujet de réduction d'inventaire. D'accord. Euh, ça s'apparente euh, beaucoup plus à de la gestion de projet, en fait. Et euh, cette année, je serai surtout sur de la mise en place d'indicateurs. Euh, okay. Différents indicateurs euh, qui sont ensuite utilisés pour des analyses. D'accord. Et pour toi, Karim Alors, moi, je suis à Bavan, au sein de Forestia, un centre mmh. recherche et développement. Donc, Forestia, qui est un sous-traitant automobile qui travaille pour, pour tous les vendeurs d'automobiles. Et donc nous, on est spécialisé dans les lignes d'échappement, que ce soit partie chaude ou partie froide. Et donc moi, à mon niveau, je suis dans la gestion de projet, gestion de programme. Et donc le but, c'est de répondre aux demandes des clients du moment où les demandes nous sont émises par le service commercial jusqu'au moment de la livraison du produit fini aux clients. D'accord, et pourquoi est-ce que tu as, as choisi cette formation enfin... Alors moi j'ai choisi cette formation-là parce que justement c'était une formation d'ingénieur par apprentissage et j'ai repris mes études assez tardivement en apprentissage, donc je voulais continuer dans cette voie-là, parce qu'à mon sens l'apprentissage c'est une voie royale pour intégrer après le, le marché de l'emploi, mmh. euh, sachant qu'on a une, une double casquette, donc on est étudiant et on est également salarié, et euh, on est vraiment intégré en tant que salarié, donc ce qui nous permet d'obtenir de, voilà, des compétences qu'on n'aurait pas si on avait une formation purement théorique. D'ailleurs, vous, sens. personnellement, vous vous sentez plus étudiant ou plus salarié Est-ce que en alternance, il y a quand même une vie étudiante Bon, c'est compliqué de parler de vie étudiante en période Covid, Bien mais est-ce que, est que vous vous sentez vraiment salarié ou encore un peu étudiant euh, euh, Pour ma part, je dirais qu'en en fait, effectivement, avoir intégré l'UTBM durant la crise, ça a été un peu compliqué, euh, étant donné qu'en plus, on n'a pas forcément des périodes de formation qui tombent au même moment que les autres étudiants. Euh, cela étant, il y a bon nombre d'apprentis quand même, donc mm -hmm. on s'y retrouve facilement et effectivement, euh, il y a une bonne cohésion, une bonne entente. Mm. Donc, si, euh, il y a encore une partie de vie étudiante, oui. Donc, plutôt euh, avec euh, les autres personnes qui font la même formation ou quoi Oui, effectivement. Ouais, plutôt, ouais. Et euh, ensuite, je sais que par le biais de l'entreprise, on rencontre aussi quand même pas mal de monde. D'accord. Ok. Et euh, je ne sais pas si, Justine, toi, tu as un avis euh, là-dessus, parce que tu as peut-être connu euh, la formation euh, sans, sans la période euh, Covid oui, bah oui, j'ai j'étais diplômée en 2018, donc oui, euh, le Covid n'existait pas encore. <rire> euh, non, franch, franchement oui, on est on est considéré euh, comme euh, employé à part entière. Moi, enfin, pendant les trois ans que j'ai passé dans dans mon entreprise en apprentissage, j'avais les mêmes tâches que que mes autres collègues. Donc euh, oui, on a bien, bien sûr on a intégré bah euh, ben, voilà au fur et à mesure. La première année, comme euh, disait euh, Tufi, qu'on va pas avoir le même euh, mission euh, que, que les deux années suivantes, mais euh, mm -hmm. ouais, ça, ça se passe très bien. Ouais. Mm. Ok, donc je pense qu'on va peut-être un petit peu, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de questions sur le chat, commencer à y répondre. Mm -hmm. Donc on parle mm -hmm. pas mal d'admissions euh, avec des gens qui parlent de leur parcours, par exemple en DUT Clio. Euh, Est-ce que c'est possible de candidater euh, avec ce type de, de parcours Et en général, qu'est-ce que vous attendez dans... enfin, quel... Type de profil, vous recrutez dans cette formation Oui, tout à fait. Donc, le, le DUT Clio, c'est justement l'une de, des formations qui me fournissent euh, les candidats en, en entrée. Donc, euh, de, la formation Clio, elle est, elle est bien justement pour euh, poursuivre en FISA logistique industrielle. Euh, mais ce n'est pas bien sûr la, la seule formation. Donc, il y a des autres DUT aussi restent recevables. Donc on reçoit par exemple le DUT GMP, le DUT GLT, hein, gestion logistique et transport, euh, ainsi que d'autres DUT. Donc ce n'est pas, pas fermé, ça reste quand même ouvert. Ouais. D'accord, d'ailleurs je mmh. vois qu'il y a une question sur... Euh... Le site 3UT admission, est-ce que c'est bien par cette voie-là qu'il faut passer donc pour, pour postuler Tout à fait. Donc, pour les trois universités de technologie, les inscriptions se passent sur le site des 3UT, donc 3UT-admission. Tout à fait. Alors, une autre question donc, concernant les périodes à l'étranger. Je ne sais pas si euh, vous n'avez peut-être pas encore réalisé de période à l'étranger. Euh, si, si, si. si. si non, je te laisse commencer, Félix. Alors, pour ma part, en fait, effectivement, ça a été grandement facilité par euh, l'entreprise d'accueil, en fait, dans mm -hmm. laquelle j'effectue mon apprentissage. Euh, en fait, j'ai eu l'occasion de faire mes trois mois euh, d'une suite, du moins un mois successif, euh, trois mois successifs, on va dire. D'accord. Et tu as fait ça où euh, J'ai fait ça en Hongrie, à Budapest. D'accord. Donc, okay. euh, toujours en Europe. Et ça s'est bien passé Ça s'est en... très bien passé, oui, effectivement, euh, étant donné que je ne perdais pas tout à fait... Euh, je ne perdais pas tout à fait toutes les bases, étant donné que j'étais dans une entreprise dont je connaissais le produit et le, les process de production. Donc c'était une, une entreprise, enfin c'était une antenne de ton entreprise là-bas On peut voir ça comme ça, oui, effectivement, oui. Et... Des sites de production différents, un français et un hongrois, donc effectivement, okay. on, on s'y retrouvait. Et pour toi, Karim Et moi, pour ma part, je suis parti au Portugal. Donc, okay. euh, c'était dans la ville de Bragança, une petite ville au nord-est du Portugal, mm -hmm. euh, pour une période de deux mois. Donc huit semaines, ce qui fait qu'il me reste encore quatre semaines, vu que vous l'avez vu, hein, c'est douze semaines obligatoires. 12 semaines. Exactement. Et euh, donc, c'était une usine de production. Et moi, ça m'a fait du bien d'y aller, euh, sachant que là où je suis, c'est un centre de recherche et développement. Et donc, il y a pas forcément de production qui se réalisent sur le site. Et ce qui fait que là, j'ai pu compléter un petit peu euh, ce que j'ai vu en théorie, du coup, en centre R&D, euh, là-bas, sur un site de production. Donc, c'était vraiment bien pour le bagage technique. D'accord, ok, super. Et Justine, toi, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité aussi de, de partir à l'étranger. Alors, on ne t'entend pas, je crois que tu as coupé ton micro. Ah, ça y est. Ouais. Euh, moi, je suis partie à l'étranger en République tchèque, à Ostrava, mais... Euh... Pour étudier, ouais, euh, C'était encore euh, ouais, il, y a, il y a trois ans, oui, euh, on pouvait partir euh, étudier, ouais. pas forcément mais, euh, travailler. Mais... D'accord. Et justement, enfin, la question qui était posée par la personne, c'était est-ce que c'est l'UTBM qui vous aide à trouver votre période à l'étranger ou est-ce que c'est l'entreprise qui se porte garante de ça euh, L'entreprise doit autoriser, mais, euh, mais oui, euh, on, avait, on, on avait vu vu avec l'UTBM partir, effectivement. Ouais. D'accord. Euh, pour apporter si avez... un, ouais, un complément d'information, il faut savoir qu'il y a quelques années, donc, la CTI n'obligeait euh, pas, donc euh, il n'y avait pas cette recommandation pour partir à l'étranger. Mm -hmm. Donc Aujourd'hui, c'est une recommandation de la CTI que nous avons mise en place. Donc Il faut partir 12 semaines à l'étranger pour être diplômé. Euh, alors, l'entreprise d'accueil elle est au courant donc de cette obligation dès euh, la signature du contrat avant avant la signature du, du, elle du, qui du doit contrat. C'est elle qui en fait euh, si elle peut aider l'apprenti donc elle le, elle mm -hmm. le fait donc c'est le cas justement de euh, de mm -hmm. Félix et Karim. Euh, euh, on a des entreprises qui envoient leur, euh, leur, leur leur apprenti dans chez un client chez un fournisseur par exemple. D'accord. Euh, bien sûr. Parfois, on va travailler dans une petite entreprise qui n'a pas de filiale à l'étranger, qui n'a pas beaucoup de possibilités à proposer à l'étudiant. Dans ce cas-là, c'est l'étudiant lui-même qui doit trouver une entreprise. D'accord. Voilà. Okay. Mais comme l'UTBM, elle, elle, a, elle, a, elle a déjà des étudiants qui partent pour effectuer des stages à l'étranger. Donc, il y a quand même des contacts avec des entreprises à l'étranger. On peut proposer justement à nos, à nos apprentis. D'accord voilà. ok, bah, merci beaucoup euh, pour oui. cette réponse. Euh, je vois Marc qui nous parle du fait qu'il était content d'intégrer euh, la formation parce qu'il peut travailler chez Amazon maintenant et que c'était son rêve donc euh, on te souhaite plein de, plein de bonheur dans ta oui. vie professionnelle. Euh, le DUT GE2i est-il compatible pour postuler euh, il n'est pas interdit, mais euh, on regarde les dossiers, en fait. Ouais. D'accord. Donc, ce n'est pas, pas le plus courant. Non, non. Donc, que, que... Il y avait tout à l'heure une question par rapport au DUT Clio. Est-ce qu'il doit faire une prépa ATS derrière Non, pas... ce n'est pas nécessaire. Donc, on peut rentrer avec un, un directement avec un DUT Clio. D'accord. Bon, Il faut savoir que le nombre de places dans la formation il est limité. Donc, c'est 28 places par, par 28 promotion. Ok. Euh, on reçoit quand même beaucoup de dossiers, donc il y a une sélection qui est faite. Bien sûr, on ne retient pas 28 exactement, on retient plus que 28, mm -hmm. parce que euh, euh, su euh, suite à l'étude des dossiers, on déclare les candidats admissibles, oui. et pour qu'ils soient admis, il faut qu'ils trouvent une entreprise. Donc par la suite, pour les candidats admissibles, c'est le premier qui a signé son contrat, qui sera... Premier pris. arrivé, premier mm -hmm. sérieux. Exactement. D'accord, donc je, je vois une question peut-être euh, plutôt pour les étudiants. Euh, de quelqu'un qui demande si avec le rythme d'alternance, euh, euh, il est possible de louer des logements type Airbnb. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, euh, comment est-ce que vous vous faites enfin, Après, vous vous êtes dans le coin au niveau de votre alternance. Mais... Alors, effectivement, on n'est pas vraiment touché par ce problème. Euh, ceci dit, bon nombre d'étudiants quand même dans la classe, dans la promotion, sont euh, touchés par ce problème. Mm -hmm. Et euh, du coup, effectivement, ils, ils, la plupart passent par des Airbnb, ouais, des locations Airbnb euh, le temps des formations. Et est-ce que l'école vous aide à trouver... Enfin, euh, comment est-ce que vous avez fait pour trouver un logement quand vous étiez sur place Non, alors ensuite, non, effectivement, ça c'est une démarche de l'étudiant. Euh, mmh. C'est une, une démarche en ouais, ah, euh, totale euh, indépendance. Suis... Ouais. Après moi, je n'ai pas eu ce problème parce que je suis originaire d'ici, de, de Belfort, mais je sais que c'est compliqué pour certains d'entre eux. Il y en a qui vont dans des résidences étudiantes, mmh. il y en a qui passent par des Airbnb, il y en a qui prennent des appartements à l'année euh, uniquement pour la période scolaire. Donc euh, après c'est un peu… – Parce qu'il faut savoir qu'il y a bon nombre d'aides en fait et au final pour prendre un logement modeste, il, il devient quasiment gratuit en fait. – D'accord. – L'un des deux logements, si l'autre n'est pas à côté de l'entreprise, en tout cas l'un des deux est quasiment… – ouais, il y en a un qui peut bénéficier de l'APL en tout cas pour okay. au moins un logement, ce qui fait qu'il n'y en a qu'un qui reste à charge, ouais. euh, que ce soit, soit celui-là pour l'entreprise ou celui-là pour l'école. – Et euh, après, il... je pense qu'il y a certaines entreprises aussi qui peuvent aider. Euh, – Oui, il y a des dispositifs, faire, hein. enfin, mmh, bien sûr. Il y a ça, aussi Action Logement, euh, ouais. qui, qui est connu, qui a un dispositif qui donne 100 euros par mois. Mm -hmm. Donc euh, non, il y a des aides qui sont disponibles. Après, c'est vrai que pour, un, par exemple, un étudiant qui serait ici, mais qui aurait sa famille à Paris et qui aurait son entreprise, par exemple, à l'ouest de la France, ça fait qu'il aurait son logement familial, son logement scolaire et son logement euh, pour le ça travail. – Ça fait pas mal de transport Ça aussi. fait pas mal de transport. – C'est euh, des, des calculs à faire, mais… Il est faut être flexible. On est apprenti, Oui, effectivement, on est apprenti voilà. et on fait ça. En on apprend à, à devenir flexible par rapport à des choses. <rire> de façon générale, euh, la formation existe depuis quand même euh, plus de dix ans maintenant. On oui. n'a jamais eu vraiment de problème hein, par rapport au logement. Les étudiants arrivent toujours donc à trouver donc, mmh. euh, des, des solutions pour, pour le logement. C'est <rire> Et puis j'imagine aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui se mettent en colocation ou... Oui, certaines enfin, oui, oui, je ne sais, sais pas si ça existe dans un cercle. Si, mais si, mais si oui. effectivement, il y en a quelques-uns qui font de la colocation. Ça, ouais. En général, mmh. il y a une bonne ambiance, une bonne cohésion, donc ouais. euh, ils en profitent. Euh, une autre question, peut-être est-il possible de changer euh, en cours de route d'entreprise Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Oui, oui c'est déjà arrivé, donc euh, on peut changer d'entreprise euh, dans des cas particuliers. Mmh. Mais généralement, euh, l'apprentissage, la, c'est pour trois ans. Donc, euh, quand on signe le contrat d'apprentissage, c'est pour une durée. C'est un contrat de trois ans. Après, il arrive parfois que l'apprenti change d'entreprise, par exemple, que euh, l'entreprise ne correspond pas à, à ses attentes, ou euh, des fois, malheureusement, il y a des entreprises qui, qui ferment, par exemple, mm -hmm. qui ont des difficultés. Donc, euh, ça arrive, mais ça reste rare. Ça reste très, très rare. Ouais. Euh, je vois une autre question de Maxime qui demande quel est le taux d'acceptation euh, pour cette formation Je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête ou... Euh, alors, des chiffres, le, le, le nombre de dossiers, c'est euh, entre 250 et 300 dossiers pour, pour, pour 28, 28 places. candidats à la fin. Tout à fait, pour 28 places à la fin. Ouais. Et du coup, pour les candidats qui étaient admissibles et qui n'ont pas trouvé d'entreprise à temps, est-ce que certains peuvent rejoindre une formation sans alternance, enfin une formation initiale Alors, et ça c'est au moment où on dépose sa candidature donc, euh, sur le site des trois UT, on peut choisir jusqu'à trois formations. Et donc, euh, si vous avez choisi en premier, par exemple, la formation euh, logistique industrielle mmh -hmm. par apprentissage, et que vous êtes admissible, mais vous n'avez pas trouvé d'entreprise, de, le de, de, de, de deuxième choix, Peut vous être donc, donc si vous mettez très... système industriel en deuxième, en deuxième choix, choix vous avez tout à fait, prix. exactement. D'accord, ok. Et euh, eh ben, je crois qu'on n'a plus de questions euh, pour ce soir. Donc, euh, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, enfin, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Mais je pense qu'on a un peu près fait le tour euh, de, de la question. Bah, je vous remercie euh, d'être venu. Euh, juste pour information, donc demain on aura la présentation euh, des spécialités informatiques sous statut étudiant et sous statut apprenti donc de 18h à 20h. Et vendredi, on aura la même chose pour la spécialité énergie et la spécialité génie électrique. Euh, je vois qu'on a une question qui se rajoute. Euh, Est-ce que la promotion arrive à se souder et à vivre des choses ensemble malgré le rythme entreprise-école Alors, pour nous, euh, oui. On a eu un réveil à Trinoli directement dès la, dès la première session d'alternance. D'accord. On a créé un groupe sur Messenger dans lesquels on a commencé à échanger. Après, il faut savoir qu'on a des groupes de travail qui se créent déjà dès la première mmh. année, avec un groupe 1, un groupe 2, mais ça n'a pas scindé non plus le collectif. On arrive à, à bien s'entendre, à échanger. À, à faire des sorties entre vous. Oui, hein. voilà, c'est ça. Et puis à souder aussi, puis à serrer les coudes quand il y a des, des périodes de partiel, par exemple. Oui. Où on essaie de réviser un peu ensemble. Et... Non, je, dans l'ensemble, c'est pour ma part une bonne ambiance. Moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris justement par la cohésion. Et surtout une cohésion aussi rapide en fait. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on a des périodes de formation qui sont assez courtes comparées au, mm -hmm. à l'année. Et euh, au final, euh, on retrouve des personnes et on s'entend avec comme si on avait passé l'année avec elles. Et effectivement, on reste en contact même en dehors des périodes de formation. C'est vrai. Donc, euh, un bon ce côté-là, c'est ouais. quand même assez ouais. agréable. C'est ouais. un confort de, de vie. Tout à fait. Il faut okay, savoir voilà. que comme le nombre d'étudiants est limité, donc c'est mm -hmm. toujours le même groupe, ils sont ensemble durant les trois années. Oui, euh, et puis 28 forcément... personnes, ça reste quand même à petite échelle. Oui, bah, tout à fait, je... Je... exactement. Ok, bah, bah, fait. génial, bonjour. Bah, Merci pour vos téma... témoignages. De rien. Euh, on va se quitter euh, sur euh, une vidéo euh, du Crunch Time, donc il y a un événement euh, qui est organisé par l'UTBM avec euh, des projets euh, réalisés par des étudiants et livrés par des entreprises. Et euh, on se retrouve euh, du coup demain donc, euh, pour, euh, pour la suite du programme si vous souhaitez venir. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne soirée aussi à Justine. Et, euh, et merci. puis euh, merci d'être venu et à bientôt. À toi, bonne soirée. L'UTBM Innovation Crunch Time, c'est chaque année 1700 futurs ingénieurs qui se réunissent et mettent à profit leurs compétences pour apporter des solutions innovantes et relever les défis les plus fous.